Cela fait quarante ans que tu es né maintenant. Toute rouge boursouflée, frippée de la tête aux pieds. Ça te fait sourire, ma foi, ces photos de toi, bébé. D'autres fois, tu t'attristes devant ton reflet. Tu te vois pâle, ridée. marqué par la vie, tu es la seule qui ne voit pas ce que tu es. Devenue aujourd'hui. Car 6 mille et une nuit blanche sont passées par là, Elles te font te sentir usée, Après similaire, mille une nuit passée dans tes bras, Je te trouve plus désirable que jamais, Toi la reine de mes nuits. 40 années pour toi, ce n'est pas un bon compte. Ce sont 40 voleurs qui dérobent à bon compte. Mais chaque année t'apporte sa valeur ajoutée. Charme, élégance, beauté sont de ses qualités. Mais toi, tu te vois pâle, ridée. Marqué par la vie, tu es la seule qui ne voit pas ce que tu es. Devenu aujourd'hui Et si les quarante voleurs sont passés par là Chacun a d'eux a dérobé pour toi Mille et une richesses qui me font rester quoi Quand je t'observe dans ton sommeil parfois Toi la reine des voleurs Ma reine aux quarante valeurs Près de toi je me sens aussi bien prince carib